Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel Allez, aujourd'hui, petite vidéo pas trop longue, je vous avais posé une question sur YouTube, si ça vous intéressait de voir mes chats. Vous savez très bien que je tiens une petite châterie familiale avec ma femme, et donc je vous ai posé la question, est-ce que ça vous intéresse de voir les chats Donc j'ai 5 chats, j'ai 3 femelles et 2 mâles. Donc 2 femelles british, avec un mâle british, et... Un mâle scottish et une femelle scottish donc c'est deux races qui peuvent se mélanger mais euh, nous on préfère pas voilà les british ensemble et les scottish ensemble aussi ça c'est pour la reproduction et je vais vous montrer un peu la pièce vous voyez donc ici on est sur euh, la chambre on va dire des femelles il faut savoir qu'un les mâle ils sont adultes, on les sépare des femelles pour éviter qu'ils se reproduisent trop vite on fait quand même une seule reproduction par femelle et par an donc voilà, ils ont une pièce de 12 mètres carrés où ils peuvent naviguer donc c'est une pièce pour l'instant temporaire, on va en faire une autre d'ici le septembre, octobre qui fera 12 mètres carrés mais qui sera encore mieux aménagée. et les mâles pour l'instant, on en a qu'un seul qui a l'âge adulte qui est dehors dans une cabane que je vais vous montrer, c'est Omalé. Et le deuxième mâle, il est tout petit, donc il reste avec les femelles pour l'instant. Allez, maintenant, je vais essayer de vous montrer les chats. Donc on a noisette qui est en chaleur, donc il risque de miauler, c'est possible. Allez, je vous la montre. On va commencer par noisette. Alors noisette, tu dis un petit bonjour aux donc ça c'est un British femelle. Là ce qu'elle a envie c'est de sortir de la pièce. Elle a envie d'aller au salon. De temps en temps on les lâche, on les fait venir au salon. Allez je vais vous montrer la deuxième British. La cocotte. Qui s'appelle... Opale qui est plus jeune que, que noisette dis bonjour aux abonnés alors là je vais vous montrer Obi-Wan ça c'est toujours un british et c'est le mâle c'est le plus petit le dernier qui est arrivé donc il est noir donc on a tendance à ne pas trop le voir avec ses petits yeux orange Ah, lui, il adore les câlins. Eh, hey, coucou. Bon, vous avez bien reconnu le prénom Obi-Wan de Star Wars. Mon bébé. Tu dis bonjour, toi aussi. Et là, on est avec Nutella qui est un scottiche et la particularité de ce scottiche c'est qu'elle a les oreilles baissées comme en casquette on appelle ça les oreilles en casquette et hein, mon bébé donc c'est une femelle et euh, donc son amoureux ça sera Omalé qui est dans la cabane à l'extérieur je vais vous montrer après donc petite info c'est qu'on a déjà fait une saillie avec Omale. donc on attend trois semaines pour voir si Benutela est enceinte donc peut-être des futurs petits bébés qui vont arriver d'ici quelques mois. Hein, coucou, tu dis bonjour Alors elle est très timide, elle aime bien être tranquille. Vous allez voir son, son amoureux, c'est un monstre à côté. Bon, allez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la cabane et je vais vous montrer au mallet. À de suite, bon, vous voyez, on arrive là. C'est la cabane, oh, donc c'est une belle cabane, de 6 mètres carrés. Vous allez voir ça. On va aller voir au oh, Malais. Hey, coucou Malais, vous allez voir, c'est un mâle et c'est un monstre. Hein? Alors, malet, regarde, tu dis bonjour d'abonnés hein, Oh bébé, alors regardez la comparaison par rapport à moi. Hmm? Hmm. Donc, ça, c'est le petit amoureux de Nutella. Le Scottish avait les oreilles cassées. Voilà. Et lui, c'est un Scottish aussi. Mais il n'a pas les oreilles baissées. Voilà. Donc, lui, c'est un Scottish Straight. Et Nutella, avec les oreilles baissées, c'est un Scottish Fold. Donc, Scottish Fold, c'est les oreilles baissées. Donc, là, on fait de la reproduction. Il ne faut pas le mélanger avec un autre mâle avec les oreilles cassées. Sinon, automatiquement, les petits, ils vont avoir des problèmes de santé. Donc je vais vous montrer quand même l'intérieur de la cabane. Donc, on est là. c'est pareil, c'est encore en travaux aussi. Donc, c'est isolé au plafond. C'est isolé dessous. Il manque que les murs. Donc là, il y a son panier pour dormir la nuit avec un tapis chauffant juste dessous. Pour l'hiver, pour qu'il ait pas trop froid. Donc cette cabane va être partagée en deux. Parce que vers le mois de juin, on va avoir un nouveau chat. Un autre British, un mâle, qui est déjà adulte. Qui a, je ne sais plus quel âge, mais il est, il est assez grand. C'est une autre éleveuse qui ne peut pas le garder. Donc il nous, nous le passe. Donc les mâles, il ne faut pas les laisser ensemble. Parce qu'ils peuvent. Mais ils peuvent se battre et tout ça, donc il y a quand même des les mâles donc il faut faire attention à ça. Donc la cabane va être séparée en deux et après plus tard on rajoutera un autre morceau à l'extérieur pour Obi-Wan quand il y aura l'âge adulte. Et comme ça quand on amènera les femelles, ils auront chacun leur territoire et ils pourront ben, faire, faire leur, leur petite galipette. Voilà comme je vous disais en début, c'est une châterie familiale. Donc on, on ne vivra pas des chats. C'est un, un complément de revenu, mais c'est surtout une passion. C'est une passion de ma femme, Jennifer. Donc, chaque femelle, une femelle, ça peut, ça peut faire deux portées par an. Mais si, vous, si on fait deux portées par an par femelle, elle va être très vite fatiguée. Et je trouve que ce n'est pas, euh, pas trop bien pour eux. Donc, une portée par an. Après, il y a beaucoup de frais sur les chats. Il faut quand même les nourrir, les entretenir. Il y a des vaccins, il y a, il y a tout ça. Après, les petits, quand on fait des petits, il faut aussi trouver les gens pour les acheter. Ça aussi, c'est pas toujours facile. Donc nous, c'est juste une petite une petite châterie familiale qui s'appelle la chatterie de haut toulouse Et on est là avec ma femme, moi et mes trois enfants. On gère ces petits chats et franchement, on est heureux. Bon, voilà, je vous ai montré les chats. Je vous l'avais promis. C'est une petite vidéo rapide. Euh, je n'en ferai sûrement pas d'autres. Après, si vous voulez les suivre, j'ai ma femme qui a une petite chaîne youtube ça s'appelle la châterie de haut toulouse tout simplement euh, elle sort pas beaucoup de vidéos elle en sort peut-être une par mois c'est euh, manière de montrer et euh, c'est surtout ben, pour les futurs acheteurs euh, de petits chatons qu'on qu aura mais ben, ça leur permettra de voir un peu ben, les parents euh, comment ils étaient où ils vivaient donc c'est pour ça qu'on a créé cette petite chaîne je vous mettrai tout dans la description tous les liens pour y accéder bon mais c'est fini pour cette vidéo je vous remercie les dédés n'hésitez pas à laisser un petit commentaire est-ce que vous, vous connaissez ces deux races de chats les scottish les british est-ce que vous en avez Et ben, si vous en avez dites le ça, ça peut être super intéressant à voir et je vous dis à très bientôt les dédés